On voit que le gros point touche quand même très très loin, on rappelle, avec des bonnes possibilités de counter hit derrière. Oh, joli Voilà Joli C'est ça qu'il voulait faire L'instant R, BMK. Pouah C'est gardé game plan quand l'adversaire évidemment change de V-trigger et ou de v En tout cas, du coup, on a une bonne ouverture, on met l'adversaire dans le corner. maintenant dans sa durée, attention une barre de oui. On build un peu les dégâts. On a encore une barre oh, de 16. On se c'est cette de stun. Est-ce que ça va oh, courir oh, oui, On attendait kaïdou. des shots cette fois-ci. Fois est okay. bien décalé. Pas ah, bah. moyen point. Pas moyen point, Et Tanretsuken. Le Shippu Dragon. Sublime. Vraiment, on dirait vraiment perfect. Monsieur Karaté. Parfait. Il faut vraiment les saisir hein, quand même coquette va sauter, de voilà. Et là tu peux recomboter. merci beaucoup. Voilà. Pas de saut possible derrière ça, très bonne utilisation de arrière groupier ici, full meeting. Et là il y a encore une possibilité de chop ou pas chop. JOLI Qui est parfaitement gardé par Master qui a inventé la phase, oh donc oh. de toute façon il n'y a pas de problème. V Trigger, activation, oh. et pas de bon mot, il a une superbe. Alors, ouais. est-ce veux le tuer de façon inconsciente euh... T'as fini ça Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe Alors, de la prendre nature, c'est genre a, quoi 330 a, Voilà, c'est ça. A, Exactement, a, donc ça m'a va pas tuer. Et voilà, Dachamon Super C'est sérieusement Oh ancien, Les amis Street Fighter 4 Snipe Mais d'accord, mais nous Luffy peut sauter Ah, il y avait Shop Special tellement garanti derrière